Je vous propose de faire encore une, une mise en situation. Ce que je vous propose de faire, donc c'est de mettre cette vidéo en pause, de prendre le texte de votre choix, mais prenez un texte qui sera un petit peu complexe, que vous n'avez pas forcément l'habitude de lire. Une fois que vous avez ce texte, vous allez essayer de le lire. Et puis, je vous propose à ce moment-là de mettre une émission à la télé ou à la radio que vous, avez, que vous aimez beaucoup. Et je vous propose d'essayer, voilà, de voir si vous arrivez à lire jusqu'au bout et de manière efficace le texte complexe. Alors, si je vous propose de faire ça, bien évidemment, on est d'accord que c'est pour vous montrer que ça va être très très difficile de vous concentrer sur le texte, puisque vous allez avoir une autre source d'information qui arrive et il va vous falloir inhiber cette information pour rester concentré sur le texte. Or, vous allez voir qu'en plus, euh, il y en a une qui est plus motivante que l'autre, qui est peut-être plus ludique, plus agréable que l'autre. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de définir l'attention sélective. L'attention sélective, c'est ça, c'est qu'on a plusieurs informations et qu'on doit choisir la plus pertinente. Donc, si je remets un élève en situation de classe, euh, eh bien, peut-être que pour le collégien, ce sera plus difficile de concentrer son attention sur l'enseignant qui est en train de parler, plutôt que sur son camarade qui est en train de faire quelque chose à côté de lui. Alors, peut-être lui parler, mais ne simplement, ne serait-ce que dessiner sur sa feuille. Donc, vous voyez que cet élève, il va avoir le choix entre « j'écoute l'enseignant, je regarde mon copain qui est en train de dessiner ». Et peut-être que c'est beaucoup plus, pour lui, ludique, motivant, de choisir ce qu'est en train de faire son copain que l'enseignant. Quand on accompagne un élève qui a un déficit d'attention, euh, il va y avoir deux choses. Première chose, c'est de temps en temps aider l'élève à se, re, se remettre en activité d'attention, en activité d'écoute. Donc peut-être ça peut être juste un petit geste, hein, un claquement de doigts, pointé. Euh, ça peut être une carte, un pictogramme hein, pour lui rappeler... Que là, il doit faire attention. Mais souvent, ce n'est pas suffisant de dire « fais attention ». Parce que l'élève, il va se dire qu'il est en train de faire attention. Attention euh, à ce qui se passe dehors. Attention à ce qu'est en train de faire son camarade à côté de lui. Hein. Donc l'idée, c'est de lui dire vers quoi il doit faire attention. D'orienter vers l'élément important. Alors pour ça, on peut utiliser différentes modalités. Hein. On peut, par exemple, quand on est sur une feuille, utiliser un cache pour pas qu'il soit distrait par un autre élément. On peut aussi surligner les éléments qui vont être les plus importants. De la même manière, on peut dire à l'enfant de mettre ses mains comme ça, quand on est avec un tout petit, pour l'aider à canaliser vers l'élément qu'il doit regarder. Alors, je vous le disais tout à l'heure en utilisant le cache, hein, le rôle de l'AESH va être essentiellement aussi d'éviter tout ce qui peut être source de distraction dans une classe. Euh, déjà, la plus fréquente, ça va être l'entourage. Donc, il va falloir être vigilant à ce que l'élève soit plutôt euh, auprès d'élèves qui sont, j'allais dire, assez calmes pour pouvoir l'aider aussi. Hein, on parlait tout à l'heure... De, du rôle de l'environnement, s'il est à côté d'élèves qui ont tendance eux aussi à s'agiter, bien évidemment que ça va majorer ce comportement-là. Si les élèves autour de lui sont plus calmes, ça va minorer ce comportement. De la même manière, il va falloir être vigilant aussi à l'utilisation du matériel scolaire. Souvent, le matériel scolaire peut devenir très vite un distracteur. Hein. Euh, à l'école élémentaire, on va avoir l'enfant qui a une gomme avec un petit personnage et du coup, il va se consacrer à ce petit personnage et oublier euh, d'écouter l'enseignant. De la même manière au collège, hein, si on est en cours de français et que l'élève s'amuse avec son compas, eh bien, euh, il, est, il ne va pas pouvoir peut-être euh, écouter ce que dit l'enseignant. Donc, dans ces cas-là, on va s'assurer déjà que le bureau de l'élève est le moins de matériel possible. Alors, ça se travaille avec l'élève, hein. on n'enlève pas à l'élève son, son matériel comme ça. On organise, et par exemple, ça peut être, on met un petit panier à un endroit pour poser les, tous les crayons et on va les chercher. Ça, ça peut être aussi, pour l'élève de collège, on laisse dans son sac un maximum d'éléments et on ne sort que l'outil dont on a besoin pour réaliser l'exercice. Euh, on va voir aussi que ce qui peut être distracteur pour l'élève, c'est tout simplement aussi euh, les supports qui vont être utilisés. Je, je pense là à, à cet exercice de mathématiques, de géométrie, où l'élève doit colorier les figures en avec un code couleur, il euh, y a ce petit personnage là. Et eh bien un élève avec un TDAH euh, va, se, va avoir du mal à prioriser entre faire l'exercice ou ce petit personnage ludique. Donc pour un autre élève, ça va apporter un aspect motivant, pour l'élève TDAH, ça peut être un frein. Donc là, le rôle de l'AESH, ça va être peut-être de cacher ce petit personnage pour permettre la réalisation de l'exercice. En ce qui concerne aussi le, le bruit, hein, le bruit peut être très gênant. Euh, on va proposer à certains élèves l'utilisation d'un casque anti-bruit qui va atténuer les bruits environnants et lui permet du coup de se concentrer davantage sur sa tâche. On peut aussi utiliser un paravent hein, qui va permettre à l'élève, là aussi, de limiter les distracteurs alentour. Alors il faudra aussi penser à quelle place dans la classe. Hein, il y a des endroits où dans certaines classes il y a beaucoup d'affichage. Le, le paravent permet euh, à certains élèves du coup, de s'isoler pour pouvoir mieux se concentrer. Donc l'idée, c'est bien sûr pas de laisser le paravent en permanence, mais quand l'exercice nécessite beaucoup d'attention, on va proposer à l'élève cet outil. On va voir que les élèves avec un TDAH vont aussi... Euh, être en difficulté dans la gestion de leur matériel scolaire et dans leur organisation. Hein. Euh, souvent, euh, bah, le matériel scolaire ne va pas être justement l'information qu'ils vont prioriser, hein. d'où de nombreux oublis, de nombreuses pertes. Hein. C'est des élèves, quand on regarde leur cartable, ils manquent du matériel, euh, leurs trousse, souvent ils ont perdu leur stylo. L'AESH va bien sûr devoir être vigilant par rapport à cette gestion mais l'idée aussi c'est de développer l'autonomie de l'élève dans cette gestion et de ne pas systématiquement euh, faire à sa place. Du coup, la mise en place de routines va permettre l'automatisation de certaines pratiques. Euh, par exemple, si on, on prend le fait de faire son cartable. Le soir, un élève TDH qui fait son cartable, alors je vais parler de l'école élémentaire pour le coup, euh, il va prendre soit l'ensemble des affaires qui sont dans son bureau, soit prendre un petit peu au hasard, et le soir, il va lui manquer euh, un certain nombre de, de matériel pour réaliser ses devoirs. Donc, il va falloir que l'AESH l'accompagne au moment du cartable, au moment de la réalisation du cartable. Alors, euh, bien évidemment, l'AESH peut faire avec lui le CARTA, mais ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en place des outils. On voit ces, cet outilage fréquemment chez les élèves de CP, ce qui va être fait de manière collective et on peut l'imaginer du coup de manière individuelle pour l'élève, et voire même pour l'élève jusqu'au cycle 3. L'idée, c'est de faire des étiquettes euh, des, du matériel qu'il doit emmener, et chaque soir, la VCH va préparer tout le matériel qui doit être mis et au fur et à mesure que l'élève met dans son cartable, il enlève l'élément qui a été mis dans le dans le cartable. Et puis petit à petit, c'est plus l'AESH qui va mettre en place ça, mais c'est bien évidemment l'élève qui va petit à petit construire ces, cette routine. Quand l'élève est plus grand, on n'est pas obligé de passer par le, le scratch. Hein. Là, le scratch, ça va être plutôt pour les, les, les, le, le cycle 2. Euh, pour le, les plus grands, on va passer sur les checklists. Euh, on parle du cycle 3, mais on peut aussi au, au collège, hein, je pense à certains élèves, notamment au moment de changer de, de classe, euh, ils oublient un certain nombre d'affaires à mettre dans leur trousse. C'est important aussi peut-être sur la trousse de, de remettre un, une petite checklist plastifiée que l'élève peut cocher pour être sûr d'avoir bien remis tout son matériel avant de, de quitter la salle de cours. Ce qu'on peut faire aussi comme routine, alors ce qui fonctionne bien surtout au, au collège, c'est d'associer un code couleur avec l'emploi du temps de l'élève. C'est-à-dire que chaque matière va avoir une couleur. Donc par exemple, euh, les mathématiques seront rouges, donc il y aura un classeur rouge, une pochette rouge. Peut-être qu'on mettra un, un petit repère visuel rouge sur le, le, cahier de, le livre de mathématiques. Donc lui, du coup, l'élève, quand il va faire son cartable, quand il va préparer ses affaires, il va fonctionner par couleur et ça limitera un petit peu les oublis. Concernant l'oubli des, des stylos aussi, euh, je parlais tout à l'heure des petites checklists sur les trousses. C'est vrai que souvent aussi on va être confronté à des élèves qui vont oublier de reboucher leur feutre, qui vont en perdre. Euh, il existe maintenant, euh, on trouve dans le commerce, un certain nombre d'outils aussi et qu'on peut... Euh, peut-être fabriqué, euh, c'est l'idée que voilà, les, les feutres maintenant sont attachés les uns, les autres et du coup le bouchon, le capuchon du feutre reste associé euh, à l'ensemble des feutres. Donc ça évite un petit peu les pertes. Par contre, on est bien d'accord que si l'élève perd un feutre, il perd la totalité de, de ses feutres.